Bonjour tout le monde, alors déjà je vous souhaite tous mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année. Euh, J'ai décidé pour cette première vidéo de refaire un petit point, alors un rappel pour certains et pour d'autres ce sera... Euh, euh aller plus profondément dans le sujet qui est le sujet basique pourtant hein, c'est la purification et le rechargement à chaque fois que je fais une publication pour la pleine lune euh, j'ai des commentaires qui sont tout à fait normaux hein, c'est est-ce que vous pouvez être plus précise est-ce que vous pouvez m'expliquer etc parce que c'est des personnes qui viennent de rejoindre euh, la communauté euh, euh, qui viennent de s'abonner à mes chaînes etc c'est des personnes qui commence peut-être à, à s'intéresser à, à la lithothérapie donc c'est des, des questions qui sont tout à fait légitimes mais dans les commentaires je ne peux pas tout expliquer et je peux pas aller en profondeur dans les explications donc aujourd'hui je vais vous expliquer euh, la purification et le rechargement avec toutes les façons différentes de le faire et les puissances on va dire de chaque façon parce que tout n'est pas, euh, pas à mettre au même niveau quand vous voulez purifier une pierre, donc la nettoyer, c'est parce qu'elle a amagasiné un paquet d'énergie. Elle, elle a fait son job, elle a travaillé pour vous. Et donc à ce moment-là, vous allez devoir la nettoyer. Mais ce qu'on oublie souvent, parce qu'on est un petit peu dans l'euphorie, on vient d'acheter une pierre, etc. Surtout si c'est un bijou, on veut le mettre de suite. C'est que quand on, on achète une pierre, il faut de suite la nettoyer et la recharger pourquoi parce que entre le moment où elle est partie elle a été extraite du gisement et le moment où elle arrive à vous elle a croisé plein d'énergies différentes pas forcément négatives hein. elles peuvent être aussi positives mais en fait en tout cas elles ne vous appartiennent pas donc quoi qu'il en soit il faut absolument nettoyer et recharger la pierre avant de la mettre on verra que quand on les prend dans les vides greniers ou quand on nous donne une pierre c'est même un autre nettoyage qu'il faut faire on va en parler tout à l'heure. La purification la plus connue, c'est l'eau. Alors, l'eau, il y a plusieurs choses. Quand vous suivez mes vidéos, je vous parle toujours d'eau déminéralisée ou d'eau de source. Quand on est en train de nettoyer ces pierres et qu'on se sert de l'eau du robinet, on va les mettre dans un récipient, on va les mettre dans l'eau quand euh, le problème de l'eau du robinet, c'est que c'est de l'eau calcaire, c'est de l'eau où on va avoir fait un traitement, et donc les pierres vont euh, déjà être dans une eau ben, stagnante, mais là on fait comme on peut, et euh, c'est des pierres qui vont du coup être dans une eau qui va être très pauvre. Et je parlerai de l'eau peut-être un jour, mais euh, l'eau du robinet, euh, elle a... Elle a elle a eu tellement de transformations, tellement de traitements que c'est une eau qui n'est pas très dynamisante, voire pas du tout. Euh, donc éventuellement l'eau déminéralisée, idéalement l'eau de source. Pourquoi l'eau de source Parce que quand vous mettez par exemple vos, vos pierres dans un petit sachet, l'eau passe. L'eau elle est, elle est en mouvement, donc toutes les énergies qu'elle enlève, elle est elle, elle, elle, elle les envoie ailleurs. Quand on met nos minéraux dans un bocal, dans un récipient, c'est de l'eau stagnante. Mais bon, au moins, l'eau nettoie, on est d'accord. Si possible, évitez l'eau du robinet. Donc l'eau déminéralisée, vous en trouvez dans les commerces. C'est l'eau dont on se sert euh, pour les faire repasser. <rire> Donc voilà, pas de parfum, de machin. Vraiment la plus déminéralisée possible. Le problème, c'est que il y a des minéraux qui n'aiment pas l'eau. Alors quand on débute et qu'on ne sait pas, on a peur de faire une bêtise et on se dit, est-ce que je ne vais pas, euh, si ma pierre est poreuse, est-ce qu'elle ne va pas du coup être abîmée, etc. Mais vous pouvez vous renseigner, il n'y a pas de souci, et vous pouvez voir quelles sont les pierres qui supportent l'eau ou pas. Ensuite on a le sel. Alors le sel, c'est plus puissant que l'eau. Euh, est un... le sel va vraiment absorber toutes les mauvaises énergies alors attention parce que le sel est très corrosif il peut abîmer les pierres les plus tendres donc idéalement, et là je le conseille tout le temps et comme ça au moins il n'y a pas de problème parce qu'il y a aussi des pierres qui n'aiment pas le sel tout court sans même parler de, du fait qu'elles vont être abîmées Idéalement, c'est de faire un nettoyage au sel indirect, c'est-à-dire que vous mettez du gros sel non raffiné, vous dans un, dans un plat ou peu importe, vous mettez un linge par-dessus ou euh, du, du... comment on appelle ça Ah du, De l'essuie-tout, voilà Vous mettez les pierres par-dessus et comme ça, elles ne sont pas en contact direct avec le sel. Pour l'eau, je reviens sur l'eau j'ai oublié, euh, vous pouvez laisser les pierres entre, si c'est pas un premier nettoyage, si c'est la suite logique de vos nettoyages, entre 3 heures et une nuit idéalement, si c'est un premier nettoyage, vraiment une nuit. Avec le gros sel, c'est plus puissant, donc 3 heures, 3 heures, 3-4 heures ça suffit. Après vous pouvez donc les recharger. Ensuite vous avez donc la terre. Oh, là je vous parle vraiment des trois façon de nettoyer les plus puissantes. La terre c'est un peu particulier, la terre ça va être quand justement vous recevez la pierre de quelqu'un qui ça est déjà beaucoup servi, qu'il a beaucoup utilisé, qu'il avait à la maison etc. Et lors de l'héritage ou quoi que ce soit vous recevez la pierre. Cette pierre elle a passé peut-être des années et des années à faire un travail avec cette personne. Euh, cette personne vous ne savez pas comment est-ce qu'elle a entretenu sa pierre. Cette personne, elle a peut-être eu des gros coups durs dans sa vie, etc. Vous ne savez pas comment ça peut, à quel point ça peut résonner dans, dans la pierre. Euh, et pareil, si vous l'achetez dans des villes greniers ou des choses comme ça, c'est des pierres qui viennent d'autres personnes. Donc là, on conseille de faire un, un gros nettoyage, c'est-à-dire de remettre la pierre à la terre. On le conseille aussi après une grosse maladie pour une pierre qui vous a accompagné pour vraiment, vraiment faire le retour à la terre de la, de la pierre. Quand on dit le recharger une pierre, euh, purifier une pierre, pardon, dans la terre, c'est pas dans un pot de fleurs. C'est vraiment dans la terre, dans la nature, à 30 cm de profondeur. Donc, vous pouvez les mettre dans un, ou la mettre dans un, dans un petit chiffon, quelque chose comme ça. Et surtout, bah, mettez un petit bâton ou quoi, parce qu'il faut la laisser trois semaines. Donc l'idéal quand même c'est de retrouver sa pierre et de pas la laisser euh, bah, le retour à la nature c'est bien mais à un moment donné vous allez peut-être vouloir la récupérer donc ça c'est les trois façons les plus les plus puissantes pour nettoyer une pierre la plus courante ça va être l'eau ou le sel indirect et le sel indirect c'est vrai que c'est puissant parce que ça fait un reset ça remet à zéro aussi mais au moins vous ne vous posez pas de questions. Par contre, si vous connaissez bien votre pierre, si vous savez qu'elle supporte bien l'eau, etc., l'eau, c'est très bien aussi. Ensuite, vous avez des façons plus légères. C'est-à-dire que j'ai l'habitude de dire que on nettoie sa pierre. Alors, généralement, quand on s'en sert régulièrement, quand on s'en sert tous les jours, surtout un bijou quand on le porte, etc., il faut la nettoyer au moins une à deux fois par semaine. Maintenant, si dans la journée vous est arrivé à un truc pas cool, vous aviez la pierre avec vous et vous sentez qu'elle a besoin d'un petit nettoyage rapide, là vous pouvez utiliser la fumigation dans l'encens, vous pouvez euh, utiliser le son, donc en général c'est dans un bol tibétain, pour ceux qui savent faire chanter les bols tibétains, bon là il y a juste à faire le son donc c'est pas bien compliqué de taper sur le bol, par contre comme il y a beaucoup de résonance, beaucoup de vibrations, euh, pour éviter que les, les, les pierres ne s'abîment, il vaut mieux mettre un chiffon euh, en dessous pour que les vibrations ne fassent pas euh, entrechoquer les pierres. Et ensuite, vous avez les ondes de forme, donc tout ce qui est fleur de vie, tout ce qui est euh, euh, coquille Saint-Jacques, etc. Ça, c'est beaucoup en fonction de votre croyance, si vous, si vous ressentez, L'énergie de l'onde de forme, si vous ressentez qu'il y a une puissance énergétique qui se dégage de ça, allez-y, ça fonctionnera. Si vous avez un doute et que vous savez vous servir d'un pendule, faites un essai. Voilà. Donc ça c'est trois façons, la fumigation, le son et euh, l'onde de forme, les ondes de forme qui sont un peu plus light et qui vont plus être à conseiller entre deux nettoyages. Euh, quand vous laissez sur l'onde de forme, il va falloir la laisser toute la nuit euh, facile, ou toute la journée en tout cas, pour qu'elle se nettoie. Une fois qu'on a fait ça, alors avant de passer à la, purification, à la au rechargement, décidément, euh, une petite aparté sur les bijoux. Quand vous avez des bracelets, évitez l'eau parce que euh, bah vous allez abîmer l'élastique. Quand vous avez des bijoux, assurez-vous que c'est soit en acier inoxydable, soit en argent parce que sinon si vous mettez dans l'eau, ça va rouiller. Donc pareil de toute façon aussi avec les bracelets où il y a souvent des, des, des, des petites choses intercalaires, etc. entre les perles. Donc ça, très, très souvent, ça peut se dégrader avec l'oxydation ou avec l'eau. Donc tout ce qui est bijoux, sauf si vous êtes sûr que c'est inoxydable ou en argent... Euh, ça sera éviter l'eau et ça sera plus avec euh, du sel indirect ou après fumigation, etc. Une fois que vous avez nettoyé vos minéraux, vous allez devoir les recharger. Alors, pour les recharger, on a, et je vous en parle souvent, la pleine lune. Alors, contrairement à ce qu'on croit, beaucoup de minéraux préfèrent le soleil à la lune. Maintenant, la lune leur fait du bien aussi. Donc, on profite de la pleine lune, une fois qu'on a nettoyé nos minéraux, pour les mettre, les soirs de pleine lune, soit dehors, soit en rebord de fenêtre. Vous avez le problème, c'est que la lune, la, la pleine lune, c'est qu'une fois par mois. Donc, évidemment, c'est chouette quand ça arrive, maintenant, euh, c'est pas tout le temps. Après, vous avez le soleil. Quand je parle de soleil, ce n'est pas euh, au moment où les, le, le soleil tape le plus fort. C'est toujours, de préférence, euh, au lever du soleil ou au coucher du soleil, quand vous avez des, des rayons vraiment plus doux. Sauf que vous avez des pierres qui, elles, par contre, n'aiment pas le soleil. Autant toutes, on peut les mettre à la lune, même si leur préférence va au soleil. Autant d'autres ne vont pas au soleil, comme la métiste, par exemple, qui va perdre sa couleur à force. Donc, pareil, comme l'eau, comme le sel, attention avec le soleil. Ça ne vous empêche pas quand vous avez des bijoux de les porter, même en été, etc. Ça ne va pas du jour au lendemain par sa couleur, mais vous pouvez voir à force, quand vous les portez quand c'est des bijoux, vous pouvez voir à force la couleur qui va petit à petit changer, pâlir un petit peu. Ça, c'est le soleil, mais le soleil recharge. Quand on met euh, à la lune, idéalement, bon, ça peut être 3-4 heures, mais bon, c'est pas simple, on va pas se lever en pleine nuit non plus, donc toute la nuit, ça va très bien. Au soleil, ça va être du rechargement sur 3-4 heures pareil, mais toujours avec les, les, le soleil assez doux. Ensuite, vous avez aussi les ondes de forme, donc comme je vous ai dit tout à l'heure, suivant les croyances, si vous ressentez que votre onde de forme, donc les arbres de vie, les, les coquilles Saint-Jacques, euh, ont vraiment cette, cette euh, vibration énergétique très forte pour vous, elles vont euh, à la fois purifier et à la fois recharger. Maintenant, si vous n'y croyez pas, ne le faites pas parce qu'on vous a dit que ça a marché. Si vous n'y si mettez pas cette croyance et cette intention-là, il y a peu de chances pour que ça soit très efficace. Et ensuite, vous avez les géodes. Alors ça, c'est hyper pratique quand on a la chance d'en avoir une. Une fois qu'on a nettoyé ses minéraux, hop, on met dans la géode, on laisse pareil euh, 3-4 heures la nuit, et c'est bon. Et c'est rechargé. Alors ça, c'est l'idéal. On entend souvent parler des géodes d'améthyste. où on, on peut lire, on peut voir. Si vous avez une géode d'améthyste, vous y mettez vos minéraux, elle va euh, recharger vos minéraux. Non, non, non. Ce y a La géode de quartz, c'est le... le c'est fait avec une pierre blanche. Les pierres blanches ont la faculté, notamment euh, notamment les géodes de quartz, de euh, d'amplifier et de de recharger. Mais en aucun cas, enfin de toute façon, les pierres blanches dans ce cas-là, elles sont neutres. Elles ne vont rien amener de, de différent à la pierre à part amplifier leur énergie. C'est un booster. Par contre, une géode d'améthyste elle est violette, donc si vous y mettez à recharger des pierres violettes, roses, elles vont être un petit peu dans les mêmes, dans les mêmes propriétés, dans les mêmes résonances énergétiques, il n'y a pas de souci, vous y mettez une pierre noire ou une pierre marron dessus qui est pour l'ancrage alors que le violet c'est pour l'ouverture la pierre va recevoir des informations qui sont, mais à l'opposé de, de, de, de ce qu'elle est. Donc ça ne va pas du tout aller. Donc les euh, géodes d'améthyste, c'est vraiment pour tout ce qui est d'une couleur très proche. Alors que la jaune de quartz, vous pouvez, y, vous pouvez y mettre tout ce que vous voulez. Donc voilà, pour la purification et pour les rechargements, je vous ai fait un petit point du début de l'an. <rire> J'espère que c'est très clair pour vous. N'hésitez pas à poser des questions si besoin. Et je vous dis à bientôt pour des nouvelles vidéos. Ciao